Hum. As-tu déjà aimé la boutique du geste As-tu déjà coqué la pomme à plaies de dents J'ai perdu souvent Oui j'ai déjà aimé Pour la première des gestes Et la forme était dure Je t'ai cassé les dents les patients immatures L'amour va des gestes Moi écœuré souvent C'est un mot qui dure L'heure était trop mûre, nourrisse la langue, les amants passagères, on recueille le fièvre, et l'herbe était trop vert, nous déclenche les lèvres, car vouloir s'aimer, vous l'âmez du geste vers la porte vis entre les dents, nous mange le cœur. Les il et le reste vide Et lorsqu'on nous fémette On a du geste verre la porte On vit entre les dents, on dans le cœur le cerveau le parfum, dedans. et nous On à Les amours passagères mon petit, je fort, te est humain, les 20, 20, 20, 20, 20, les 20, 20, 20, 20, 20,